Bonjour, Bonjour. vous pouvez nous dire comment vous appelez et nous raconter un peu si vous connaissez ce que c'est que l'immigration et si vous avez une histoire sur l'immigration euh, Je m'appelle euh, Amel, euh, l'immigration c'est quelqu'un qui quitte euh, son pays à une autre, et oui euh, j'ai une, une histoire d'immigration, j'ai une proche amie qui voyage en Amérique, maintenant ça fait trois ans elle a travaillé sur le Maroc guide touristique. Et une femme qui l'aide de voyager en Amérique. Là, de en visa et tout ça. Donc, ici, comme je le dis, elle a travaillé une guide touristique. Mais en Amérique, elle a travaillé comme vendeuse de glace. Donc maintenant, elle a travaillé dans un café de glace. Et dans ce café, elle a connu plein d'années des Marocaines, des Américains. Elle a étudié la langue américaine, elle parle Coran maintenant. Et ça passe un an et après euh, son père est mort ici au Maroc. Et il veut revenir pour, euh, pour présenter la mort de leur père, mais euh, le chef ne veut pas. Alors, euh, après mon, mon, mon, mon copain, euh, l'a a quitté l'Amérique, il a quitté le travail aussi, euh, pour euh, revenir en Maroc pour la mort de leur père. Après 40 jours ici au Maroc, il a revient en Amérique, pas de travail, mais heureusement il a trouvé un ami américain et euh, cherche du le travail, il la trouve maintenant dans une euh, maison de vieille euh, retraite. Euh, prépare, tard, travaille maintenant bien, hein, belle maison, belle voiture. Alors euh, par là on, on a vu que l'immigration il y a le goût et le malheur, le heureux, le malheur aussi Alors, de, ce, de ce histoire. On voit que l'immigration, il y a plein de problèmes, mais aussi il y a des avantages. Euh, bonjour. Bonjour. Euh, tu peux me présenter s'il vous plaît moi, c'est Pierre, du Cameroun. Euh, du Cameroun. Alors, vous n'êtes pas marocain, je le vois. Euh, Qu'est-ce que tu peux me dire, euh, migration, ici En fait, la migration, euh, c'est déjà une personne qui quitte d'un pays à un autre pays euh, pour des raisons multiples. Ça veut dire euh, qu'il peut quitter pour des raisons économiques, pour des raisons sociales, pour des raisons politiques. Euh, ou pour autre de raison. De quelle raison de, tu quittais ton Cameroun En fait, euh, moi euh, j'ai quitté le Cameroun parce que je voulais aller à l'aventure, découvrir de nouveaux pays, découvrir de nouvelles langues et apprendre quelque chose de nouveau. Quoi. Voilà pourquoi j'ai quitté le pays. Et... Comme le Maroc euh, montre la possibilité d'apprendre l'arabe, alors je suis venu au Maroc pour essayer d'apprendre l'arabe. Comme c'est très dur. Quoi. Pierre, comment tu trouves le Maroc euh, Le Maroc, je le trouve très joli, et très accueillant, très ouvert, et avec de multiples cultures et de diverses nationalités qui transitent par le Maroc. C'est bien. Je peux savoir quelle est votre région Je suis chrétien. Alors, euh, ici au Maroc, vous connaissez que la plupart sont musulmans. Tu trouves des difficultés euh, Non, il n'y a pas de difficultés, parce que déjà chez moi au Cameroun, il euh, y a euh, les musulmans au Cameroun. Et on a la chance euh, qu'au Maroc, euh, Sa Majesté nous donne la possibilité euh, d'avoir des églises. Quoi. Donc ça veut dire qu'on peut pratiquer notre religion. Et en même temps, euh, comme au Cameroun, on vit avec des musulmans comme on vit avec des chrétiens. Et euh, donc, euh, je suis à l'aise du moment où euh, je n'osule pas le concept des euh, musulmans et les musulmans respectent aussi le mien déjà. Pierre, euh, tu oui. penses que les migrations sont une bonne chose euh, pour moi, l'immigration est une bonne chose quelque part et c'est aussi une mauvaise chose quelque part euh, quand on ne rentre pas au pays d'origine. Parce que euh, par moments, les gens nous poussent à immigrer et quand euh, on immigre, euh, franchement, on apprend beaucoup d'autres choses, on découvre beaucoup de choses qu'il euh, serait bien de rentrer chez soi, aller transmettre. Euh, aux autres peuples et membres de la famille qui sont restés sur place du pays. Quoi. Donc l'immigration, quelque part, elle est une bonne chose. Mais si elle est mauvaise, c'est dans le cas où euh, le retour euh, au pays d'origine n'est pas fait. Là, c'est pas bon. Pierre, vous êtes très très gentil. Cela est très génial de discuter avec vous. Euh, tu veux ajouter quelque chose, Pierre euh, la seule chose que je peux ajouter, c'est juste de dire qu'il euh, serait très important euh, de sensibiliser les peuples de tous de, de les pays, pour que surtout les peuples euh, euh, africains, puissent ouais, savoir comment gérer à leur avantage de l'obligatoire, l'immigration, surtout les responsables de nos pays, de je plaisir de euh, vous revoir. Bye